Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment se servir du 12, 12 assistant pour améliorer la qualité de nos improvisations en rock. Et on va faire ça sur une euh, rythmique spécifique, une rythmique en Do majeur qui contient les accords de Do, de Fa majeur, ensuite de Do et ensuite de Fa mineur. C'est une rythmique sur quatre mesures qui tourne en boucle et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, c'est un playback en fait, un playback d'entraînement. Alors, comment improviser là-dessus euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le truc de base et je vais faire exprès de faire une petite impro avec ce truc de base pour vous montrer que on peut l'améliorer, on va se servir du 12 et puis à la fin, on aura pas mal amélioré dans un pro. Et puis on va comprendre un peu ce qu'on fait aussi. Donc, le truc de base dans cette, dans cette situation, c'est de comprendre que la tonalité principale, c'est Do majeur. La tonalité du morceau Do on a les accords DO, FA, et ensuite DO et FA mineur. On commence par un DO, il y a de grandes chances qu'on soit en DO majeur, le FA c'est le degré 4, on revient sur DO majeur ensuite on a un degré 4 qui est mineur, on appelle ça une cadence plagale mineure, c'est très beau, c'est beaucoup utilisé par Radiohead mais par d'autres groupes aussi. Donc, premier réflexe, on va jouer la gamme qui va bien sur ce morceau-là. Et ça, c'est la gamme pentatonique de DO majeur, ou on peut aussi penser, quand on vient du rock et du blues, la gamme pentatonique de La mineure. Ça correspond aux mêmes notes. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, on va, on va l'afficher la, sur le 12. OK, donc, on va dans, dans gamme, mode, la pentatonique, elle est par là, la pentatonique, on va prendre la pentatonique majeure de do, tant qu'à faire, puisqu'on est sur un morceau majeur. Pentat majeur, on va la prendre en do donc là elle est en... elle est affichée en MI, on va la mettre en DO, comme ça pour voir les choses un petit peu mieux, on va... Euh, on va afficher le manche un peu plus clair comme ça c'est préférable ok donc là on a notre pentatonique majeur de DO qui est en fait la pentatonique mineure de la que vous connaissez sans doute je vais l'afficher peut-être plus... Euh, sur cette position centrale ok donc ça c'est notre gamme de base je vais faire une petite impro sur cette tourne juste pour vous montrer que ça sonne pas mal mais que ça peut sonner mieux donc ça sonnait globalement plutôt bien sauf peut-être à certains moments sur le dernier accord là il y a peut-être une note qui a fait un peu mal ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire comment je peux en fait est ce qu'il faut faire les arpèges d'accord est ce qu'il faut est ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus simple qu'on peut faire et oui il y a quelque chose d'un peu plus simple qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est essayer de chercher les notes caractéristiques de certains des accords, et on va cibler uniquement ces notes et puis comme ça ça nous fait pas trop de travail, on n'a pas des arpèges à faire, et ce genre de choses. Ça, c'est ce que moi, j'appelle les notes cibles, c'est les notes qui sont caractéristiques de certains accords. Les notes qu'on va surtout cibler et qui sont vraiment belles et caractéristiques des accords qui vont passer dans le morceau, c'est les notes qui sont dans les accords du morceau, mais qui ne sont pas dans la gamme pentatonique. Donc, sur le premier accord de Do majeur, il y a toutes les notes qui sont dans cette gamme pentatonique si on n'est pas certain on peut le vérifier donc pour faire ça je vais superposer les diagrammes de, de l'accord de DO majeur à cette position de gamme donc je fais bibliothèque d'accords, je vais chercher un accord de DO et puis DO majeur et je fais euh, afficher en superposé. donc superposer le diagramme sur le manche et donc là va s'afficher le diagramme de l'accord par-dessus la position, mais en fait il bah, y a toutes les notes en commun donc ça change pas grand chose, c'est juste que les couleurs vont un peu changé, donc je vais changer ça je vais plutôt mettre le deuxième accord, l'accord de Fa majeur, donc je prends un Fa majeur et puis j'affiche ça, alors avant de faire ça plutôt, je vais sauvegarder la position, de, la position pentatonique pour la sauvegarder cette position, j'appuie sur cette photo-là. Ça veut dire capture, ça, ça prend une photo du manche. OK, donc là, je l'ai mémorisé, il est juste ici. Très bien. Donc, par-dessus cette gamme de Do de, de pentatonique majeur, je vais afficher l'arpège de Fa majeur. Donc je vais dans Fa, ici, Fa majeur, et puis je superpose le diagramme de Fa majeur à la gamme pentatonique de Do majeur. Et là, je vois que bah il y a une note en plus en fait donc ça veut dire qu'il y a des notes en commun qui avaient avait déjà dans ma gamme pentatonique mais il y en a une en plus là où il y a marqué R elle n'était pas cette note donc cette note là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de voir où elle se trouve sur mon manche de guitare donc elle est là ma, ma gamme pentatonique c'est cette note -là, là le R qui est en fait là fondamentale de Fa majeur hein, qui est aussi ici ça veut dire qu'au moment où il y a le Fa majeur je vais pouvoir jouer ma gamme pentatonique et viser cette note et ça sonnera particulièrement bien si je vais la chercher avec un bend, on fait du rock hein, donc c'est un peu mieux un bend que juste une note jouée comme ça on va essayer de le faire juste ok très bien donc ça c'est un truc que je vais essayer de, une note que je vais viser au moment où il y a le Fa majeur et maintenant bah, j'aimerais voir ce qu'il y a sur le Fa mineur parce que c'est un moment où ça ne sonnait pas très bien donc pareil, je reprends une capture de, de, de ce manche-là comme ça j'ai les deux sauvegardés là la pentatonique de Do majeur et la pentatonique de Do majeur plus l'arpège de Fa majeur et maintenant je vais afficher l'arpège de Fa mineur par-dessus cette pentatonique ah, là il y, y a la même note qu'il y avait tout à l'heure mais il y a une note en plus, la bémol 3 là, en rouge donc ça c'est une note qui est... Euh, ici donc je vais essayer de viser cette note au moment où il y a l'accord de fa mineur pareil, comme c'est du rock, ça, ça va bien marcher avant de faire l'impro sur le playback, ce qui peut être bien, c'est de passer un peu de temps à essayer de faire des belles phrases en arrivant vers les notes qu'on va cibler, donc pas de faire ça, ça va pas super bien sonner, mais plutôt une phrase qui nous fait arriver sur la note. Par exemple, si je veux arriver sur cette note, je peux faire ou alors donc là j'arrive tout de suite dessus, ou alors cette note, je peux peut-être aller la chercher Ici, avec un bend de 3 de demi-tons, on va voir si je casse pas de corde. Pourquoi pas Ça sonne un peu David Gilmour. On va voir. Je vais essayer de faire ça dans l'impro sans casser de corde. Il y a ça aussi. donc essayer de la viser cette note mais je suis pas obligé à chaque fois de m'arrêter dessus ça risque de sonner un peu trop scolaire quoi un peu trop académique et ensuite sur le fa mineur je vais chercher cette note donc ah, déjà la corde de sol elle a pas aimé le bend d'un ton et demi donc c'est bien ça donc là je vise cette note là Belle phrase aussi, donc là c'est un saut tout de suite sur cette corne, et pourquoi pas Ou peut-être ça On va voir si ça marche. Donc maintenant que j'ai préparé 2-3 phrases en essayant de faire une belle mélodie qui me fait arriver sur les notes que je vais cibler, donc les notes cibles que j'ai déduites à partir de, du 12, du 12 assistant. Et eh bien on va appliquer ça sur une impro. Voilà, à la fin j'ai pris un peu plus de liberté, je me suis déplacé sur le manche, ça c'est quelque chose que vous pourrez faire assez facilement en affichant tout le manche et pas en vous restreignant à une seule position de la, du manche. J'ai choisi une seule position du manche parce que c'est beaucoup plus simple comme ça de voir les notes cibles, on en voit juste une ou deux et puis ça simplifie le, la quantité de travail à faire. Euh, ça vous pouvez le faire pour n'importe quelle rythmique, où il y a, dans une tonalité de données, où il y a différents accords qui s'enchaînent et c'est une bonne façon donc d'afficher la pentatonique du morceau et voir comment les arpèges d'accords se placent par rapport à cette pentatonique c'est une excellente façon de voir euh, les notes cibles en fait les notes qu'il faut vraiment viser, qui, vont, qui sortent de la gamme pentatonique et qui vont faire entendre la couleur de l'accord qui arrive j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura permis de comprendre un peu comment ça fonctionne l'harmonie, comment s'adapter aux accords en rock que aussi ça vous aura convaincu de l'utilité du 12, c'est un outil que j'aime vraiment beaucoup, que je conseille souvent et que je vous conseille pour comprendre l'harmonie, comment, comprendre comment les gammes et les accords s'agencent sur le manche, ça aide aussi pour composer puisque il y a une aide à tout ce qui est la création des les différents degrés d'une gamme, il y a plusieurs gammes qu'on peut afficher, on peut paramétrer plein de choses, personne ne lisait plein de choses, on peut partager ça aussi avec la communauté, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le, le site du 12, voir comment ça fonctionne et puis pourquoi pas vous abonner.